As I do not believe in, original. Your, suffering will be even in hell. your suffering will be legendary even in hell. Et c'est vrai. Hier, lors de la partie 7, bon, après deux heures de, de live, j'étais fatigué. J'étais un petit peu fatigué. J'ai trouvé que le, le jeu sur la sur la fin était un petit peu un peu long. Voilà. Et comme Resident Evil 7, malheureusement, le jeu n'est pas aussi explosif qu'à ses débuts. À son début, hein. mais bon, on va tout de même le terminer. On va tout de même le terminer, puis peut-être avoir le fin mot de cette histoire. Hein. Donc là, c'est le combat final. Hier, euh, on n'a pas jeté l'éponge, mais on était fatigué euh, cinématique sur cinématique. Euh, le fait de contrôler Chris, ou c'est du, du combat non-stop. Bon, j'ai voulu faire une petite pause. On termine ce soir, donc parti. Ce que je vais faire, c'est que dès le départ, vu que j'ai plus de, regardez, j'ai plus de de, de grenades dans mon lance grenade justement. On va mettre en bas les les les mines. Alors à moins que pendant le combat il nous en propose, mais je doute. Je doute. Cinématique. Uh, Come to me. If... Is that you? Oh, how I've missed you. What my power is leaving me. Rose! Miranda! Interesting. Your body certainly isn't normal. Give Rose to me. Now! You will see. Once I kill you probably every- Get her! Now! Ah, à mon avis, ça va être à nous de, de reprendre la manette. Allez, voilà, on va essayer de voir euh, si une petite pause a été. Euh... Il y a quelque chose que j'ai pas que j'ai pas utilisé depuis le début du jeu, c'est de se retourner euh, au premier coup. Ah merde. Je crois qu'on peut se retourner d'un coup, hein, ouais, voilà. Alors, ça, par contre, je sais pas comment l'éviter. Faut peut-être se foutre derrière ça. Elle est où? Je joue mal hein. Your time is up. Now die. Merde, là j'ai loupé. Et je je vais pas vous mentir, je, je trouve le boss inintéressant. Et j'ai hâte de finir le jeu. Comme dans Resident Evil 7, euh, je trouve que c'est trop long. Je trouve ça trop long. J'en ai marre en fait. Rien à ramasser là. Moi j'ai pas envie de crever euh, s'il vous plaît J'aurais peut-être plus la harceler Je sais pas où elle est En fait j'ai peur de mourir, j'ai pas de soins Et j'ai pas envie de faire ça en boucle Je vais pas vous mentir J'en ai ras le cul <rire> C'est comme hier en fait Là, il a fallu que je me plante. J'ai même pas envie d'apprendre ces patterns. J'en ai ras le cul. J'ai envie de le finir. Je sais pas où elle est. Ah oh, putain. Ouais, ça va me gonfler, ouais. En plus, on a qu'un soin. Hein. J'ai rien pour me soigner, hein, évidemment. Non, j'ai pas de soin, j'ai rien du tout. Je vais mourir, là. Hein. J'ai l'impression qu'il se remet un peu de vie, non? Oh putain! Ah, on a passé un, un cap là. j'aime. Ça la fait pas exploser là My goddamn daughter, you psycho. Merde, j'ai ramassé ma mine. Merde, je vais mourir. Ah. Oh, je galère. J'en ai ras le cul. J'en ai, je vous assure, j'en ai ras. Le cul. J'en <rire> <C 'est vrai. rire> ai ras le cul C'est vrai J'ai même pas envie Ça, ça, me, ça, me, ça me saoule je, je, je cherche mon Voilà Ah la boutique du duc Allez on va se racheter des soins On va se racheter des soins En plus j'ai pas acheté les dernières armes Je, je suis pas Euh est-ce qu'on peut revendre des trucs Ouais, voilà, cœur mécanique, le grand cœur mécanique. Oh, bah là, oui, j'ai plein de choses à vendre. Le cerveau d'Eisenberg. Ah, c'est un trésor, le cigare, alors. Ok. Euh... Non, on n'aurait pas besoin de s'ouvrir, de s'acheter un truc en plus. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On peut optimiser quoi euh... Il fait... Mi 1900 On peut encore augmenter ça Eh ben on va augmenter déjà ça Et puis tout le reste on achète euh, en On, on s'achète des soins J'ai combien J'ai assez Ah ça, ça va pas être une vidéo passionnante hein. Voilà on peut en acheter qu'un bon Et tout le reste on s'achète en balles Ah, je peux pas plus. Et puis on va on va la mitrailler et puis voilà. Elles sont où les balles de. C'est quoi ça Canon long Ouais mais on s'en fout. On va s'acheter des balles de.. Des, des, des, des balles de flingue et puis.. Euh, on peut pas s'acheter des balles de. Fusil sniper. Non mais on va s'acheter des balles de flingue et puis voilà. Maximum qu'on puisse avoir. Voilà Allez Et puis le, le, le flingue on peut, on peut mettre la puissance plus forte Voilà Et puis le fusil à pompe La euh, capacité Voilà Allez c'est bon C'est une affaire qui roule On hein, Peut se racheter encore un truc Une balle de sniper Allez Bon allez Normalement ça devrait aller là Ça fait deux fois qu'on meurt J'en ai ras le cul My Allez on passe à la cinématique On essaye de pas trop faire le con Ah puis elle arrête pas de parler Et elle répète à chaque fois les mêmes trucs C'est super lourd C'est bon j'ai rechargé Enfin j'ai rechargé j'ai bloqué Elle est où Elle est juste là mais Yeah, right. Oui, Tout oh, <rire> Comme dans Resident Evil 7, hein, la fin... Euh, malheureusement... évidemment on peut tirer sur ces saloperies ok là je pense qu'on a, on a passé un cap Ouais, on se cache. Putain, là je me soigne. C'est vraiment le combat le plus chiant là de, depuis le début du jeu J'ai plus de balles, j'ai plus rien. Bon il me reste un soin. J'imagine que les speedrunners doivent le faire au couteau. die. Ah putain, merde. Je fais n'importe quoi. Ah, cinématique. Et je fais R2 attaquer. Oh là là là là. Oh! Uh. Gross! Gotta move. Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll pull this whole village sky high. Hey, look at me. I hit this trigger. We can't be anywhere near it. Ah, damn it! we is waiting for you. She's alive. You hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey, hey. And you tell yourself, Now, "Come on, it's not that much further." Over. Her. Teach her to be strong. God damn it. Goodbye, Rosemary. Take us up now! Wait! Where is Ethan? Get moving. We have to get clear. No! We can't go. Not without my husband. Yeah. Sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. Mm. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on, where? I'll escape. I'm sorry. Captain, you need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Bought a course for BSA at Europe HQ. Pour moi, non, c'est le générique de fin avec euh, on reconnaît l'introduction du début. Bon, et eh bien, comme euh, voilà, comme je disais en préambule, Resident Evil 8 se termine comme se terminait à l'époque Resident Evil 7, c'est-à-dire euh, toutes les très bonnes idées, l'atmosphère, euh, tout ce qui est oppressant. Euh, dans les, la première partie du jeu, les deux tiers, et puis le reste de l'action euh, sans grande imagination. Voilà, pour faire la rime. Malheureusement, euh, Resident Evil 8 se termine comme c'est terminé Resident Evil 7. Ils auraient mieux fait, à la limite, de le faire plus court, euh, en 7-8 heures, et de tout condenser. Il y a des séquences dont on n'a pas besoin le, le scénar aurait pu être beaucoup plus simple et plus efficace. Moi je retiendrai le, le personnage du docteur Moreau là, que j'ai bien aimé Même si le combat n'était pas super le, La poupée Annabelle que je l'appelle Annabelle qui était pas mal J'ai bien aimé ça m'a foutu les jetons Et puis le, le château début Bon on retient toute l'atmosphère, le village, les détails Enfin c'est un, bon, un très bon jeu Mais malheureusement le boss de fin comme d'habitude euh... Pour moi c'est du boss fight inutile euh, mais bon, voilà, c'est quand même euh, euh, Resident Evil relève la tête quand même avec le 7 et le 8. C'est quand même beaucoup mieux que, que Resident Evil 6. Hein. Enfin, on en est très très loin. Ça fait plaisir quand même. La, artistique, pardon, la direct, direction artistique est vraiment euh, est vraiment très très bonne. Hein. Ça, reste, euh, ça, ça reste le haut du panier. Bon après l'histoire, euh, bon bah c'est du Resident Evil. Je vais pas dire que l'histoire est mauvaise Puisque tout, tout, de toute façon l'histoire de Raison Tivo A toujours été un petit peu radé pas Non mais sinon la direction artistique Vraiment très très bonne euh, Je crois que j'ai pas fait tous les trésors Il va falloir que je décante un peu le jeu Je pense que j'aurai un avis global D'ici quelques jours Mais de toute façon oui c'est du 17 sur 20 16 sur 20 Ah, ah parents, though, had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, Save our daughter! So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, Bon là, là, là, on a le droit au vrai générique de fin, les crédits, les crédits. Donc oui, bon, du 16 sur 20, 16, 17... Euh... Voilà c'est vraiment le dernier tiers et encore euh, le niveau de l'usine que j'imaginais euh, véritablement peut-être chiant à jouer. Un peu comme avait été le bateau dans Resident Evil 7 où vraiment euh, ça pêchait par manque d'imagination. Bon là j'ai trouvé ça beaucoup mieux quand même avec ce, ce laboratoire, notamment ce panorama dès qu'on arrive avec toute ces... la fabrication. J'ai bien aimé le monstre où il fallait lui tirer dans le cœur. Il y a quand même une petite ambiance. Bon maintenant je crois que si j'avais fait le jeu en VR, je dirais que c'est sublime et que c'est génial complètement, Là, je serais complètement happé. Donc je le ferai en VR, parce que je, certainement il va sorti, sortir en VR, ils vont faire Capcom les connaissants, ils sont pas un portage prêt, euh, évidemment qu'il y aura euh, une, une version VR dès que le cla casque PlayStation 2 sera disponible. Et là, à ce moment-là, je pense que le jeu va prendre toute sa saveur euh, parce qu'on est à la troisième personne, comme à l'époque l'avait été Resident Evil 7 vraiment une, une, pour moi ça a été euh, j'ai toujours dit une expérience ultime euh, Resident Evil 7 en VR ça a été vraiment une, une grosse claque donc ce jeu là je déjà je lui mets 16-17 sur 20 alors je pense qu'en VR euh, on va flirter avec le 18-19 parce que la direction artistique voilà l'ambiance tout et bon puis là on était sur Playstation 4 j'ai hâte d'y jouer sur PlayStation 5 et avec le retour des gâchettes, avec le son 3D. Voilà, moi j'y ai joué là sur PlayStation 4 Pro. Donc c'est pas les meilleures conditions non plus. Et puis aussi en 1080 pour pouvoir le streamer avec mon boîtier d'acquisition. Je suis pas en 4K, euh, voilà. Bon en tout cas, un... je suis content de l'avoir terminé. Un bon jeu, j'aurai envie de certainement de le refaire. Donc c'est le point positif. Donc voilà. Euh, je vais m'arrêter là, voilà, c'était juste la fin du jeu Je vous donne rendez-vous demain soir Ça fait un, ça fait un petit stream hein, du coup hein. J'ai pas l'habitude L'autre fois on a fait 2 heures. là on fait euh, 30, 40, 35 minutes Bon Je vous donne rendez-vous demain soir Pour certainement la suite de Fatal Frame 2 Project Zero 2. Et prochainement, vu que j'ai réussi à, à Enfin bidouiller ma, ma Wii U on va pouvoir jouer à Fatal Frame 4, qui n'est jamais sorti en occident. Euh, on va pouvoir jouer à Fatal Frame 4 en français. Avec euh, une équipe de fans qui a fait un patch français que j'ai réussi à installer. J'ai passé des, des heures et des heures, c'est peu de le dire. Pour pouvoir faire fonctionner mon disque japonais sur ma Wii U. Euh, ma Wii U occidentale, enfin européenne. Et euh, on va pouvoir y jouer en français. Et je sais qu'il y a peu de gens qui le stream, sinon personne. Donc, euh, ça va être une grande première. Et j'ai hâte de le faire parce qu'apparemment c'est le meilleur de la série Project 04, Resident Evil 4 Euh, Project 04, Fatal Frame 4 Et euh, voilà Bon donc demain certainement on a, En attendant on finit Fatal Frame 2 Je pense Voilà je parle beaucoup et cette fois c'est la fin Allez je vous laisse sur mon excellent générique De fin, sur la musique De Non sur mon excellent générique de fin Voilà. Allez bisous Ciao